On va continuer ce matin dans le livre de Jean, euh, ça fait depuis, pour ceux qui nous visitent, on est dans l'évangile le, dans le, le, de Jean, ça fait depuis un petit, un petit bout de semaine qu'on est, qu est dessus. Et ce matin nous voyons le chapitre 3, la deuxième partie du euh, chapitre 13, excusez-moi, la deuxième partie du chapitre 13. Ah ben c'est fiché. C'est bon ça Ok, hein? C'est juste en avant. Donc ceux qui ont leur Bible, ouvrez vos Bibles, sinon on peut suivre avec moi sur, sur le sol sur nous lisons dans le chapitre 13, au verset 18. Donc là, c'est la, la, la, la dernière soirée de Jésus. Il est en train de, de manger le repas avec ses disciples. Et c'est là où il va annoncer qu'un de ses disciples va le trahir. Et juste après ça, cet événement-là, ils vont aller dans le jardin où il sera arrêté et ensuite ce sera le, la, la, la passion du Christ. Mais ici, il est, dans, il est dans la chambre haute avec ses disciples. Donc nous lisons. « Ce n'est pas vous, de vous tous que je parle. »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 à ceci, ah, je continue. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu Jésus répondit, Tu ne peux pas me suivre où je vais maintenant, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Ah, ça marche maintenant. Amen. C'est ça, c'est les moments qui sont un peu plus, qui sont un peu plus compliqués, disons dans, dans, dans, dans l'évangile qui sont moins agréables. Et ce passage nous soulève en nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais on n'a que 30 minutes, grand maximum, on va devoir condenser. Mais, mais, mais je, vous, je vous encourage à, à la maison à relire encore ce, ce chapitre-là pour que Dieu puisse vous parler et vous dire, vous instruire dans ce dont nous n'avons pas parlé ici, mais l'Esprit vous instruira en toutes choses. Voilà ce qu'on peut dire en condensé ce matin. Judas, je ne sais pas pour vous, mais depuis jeune chrétien, Judas m'a toujours posé des questions et posé un problème quant à la souveraineté de Dieu. Oui. Certaines personnes, et même Hollywood, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films avec Judas dedans, ont même tenté de justifier et de prendre en pitié Judas. Certains films ont même présenté Judas comme étant l'ami secret de Jésus, son disciple préféré, parce que c'est par Judas que s'accomplissait le plan de Dieu. Et le, le Judas avait comme mission d'accepter, d'être rejeté par tous, d'accepter la honte pour l'amour de son Seigneur. Mais il devait le faire en secret. C'était un secret entre lui et Jésus et pas, les, et, et pas les autres. Certains films nous présentent Judas comme étant quelqu'un qui a été plein de bonnes intentions, chaque année, je ne sais pas, nous quand j'étais petit au Congo, euh, chaque année on avait droit à, à Jésus de Nazareth. Euh, tous, les, tous, tous les ans à Noël, à Noël, à Noël, à Noël, Jésus de Nazareth, c'est la version longue, la version longue, elle fait 6 heures, 6 heures. Je l'ai revue récemment, la version longue, avec les enfants, oui je sais, je, je leur ai fait subir ça, 6 heures, 6 heures, 3, hein, beaucoup de papas. À la fin de cette année, mais une fois dans sa vie, il faut le faire. Et dans cette version-là, Judas nous est présenté comme étant, il n'est pas si mauvais que ça. Pas, finalement, c'est un bon Jack. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est amener Jésus à vouloir à parler au Sanhédrin. Il voulait emmener le Sanhédrin et Jésus ensemble pour que Jésus puisse les convaincre que finalement, mon plan est le bon. Qu au final, je suis. Euh, même si je ne pense pas que Judas croyait que Jésus était le fils de Dieu, ce qu'il voulait lui, c'était que Jésus puisse parler au Sanhédrin et, et, et, et, et, et, et comment on dit exposer son cas. Et que le Saint-Nédrin, finalement, vient à la conclusion que oui, nous allons le suivre. Donc, ce film nous présente un peu Judas comme ça. Et Judas, après, voit que ça a mal tourné. Puis, finalement, il, se, il, il est pris de remords et il se suicide. Donc, c'est Judas n'avait que de bonnes intentions. Pourtant, Jésus déclare qu'il aurait mieux fallu pour cet homme, donc pour Judas, de ne pas être né, je ne sais pas si, ça, si que ça, vous, ça vous dit à vous, mais il n'a jamais eu de parole aussi dure, même envers les pharisiens qui traitaient de race de vipères pourtant. Il aurait mieux valu pour toi de ne pas être né. Qu'est-ce qu'il qu qu attend Quelle est sa condamnation pour que cette condamnation-là soit même pire que la non-existence C'est ce que Jésus dit ici. Judas était, était plein de bonnes intentions, vous savez. Et tout ça pour... Le but, c'est quoi C'est de nous amener à penser qu'au final, il a été injustement traité. Le pauvre. D'ailleurs, il n'y a pas une prophétie. Dans le psaume 41, c'est David qui s'exprime, qui dit ça. Il dit, celui-là même qui était en paix, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi, me trahit. Il lève le talon contre moi. Celui qui mange mon pain. D'où l'importance de... Accomplir les écritures. Pour accomplir les Écritures, Jésus a donné le morceau de pain à Judas et Judas l'a pris, il l'a mangé. Mais quel choix Judas avait-il si Dieu est souverain Judas n'avait pas de choix que d'être ce qu'il était. Il n'avait pas, pas le choix de trahir Dieu puisque Dieu l'avait souverainement décidé. Vous savez, la souveraineté de Dieu versus notre libre arbitre a fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques. Si, si Dieu nous a choisis dès la fondation du monde, comme le dit dans Apocalypse au chapitre 13. Vous vous rappelez, on avait pendant le, pendant le Covid, on a été passé dans Apocalypse et au chapitre 13, il dit que il lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, bref tout le monde. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, adoreront, adoreront l'antéchrist, la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Mais si nos noms sont écrits depuis la fondation du monde, dans le livre de l'agneau et Dieu l'a souverainement décidé, quel choix nous on a, on ne fait que suivre le courant. Soit on a un libre arbitre et la souveraineté de Dieu n'existe pas alors, ou soit la souveraineté de Dieu existe on n'a pas de libre arbitre, ça ne peut pas se marier. Mes frères, mes sœurs, l'intelligence, notre intelligence, reconnaissons-le, est limitée pour comprendre certaines questions. Et ce n'est pas faute de ne pas avoir de grands philosophes qui vont l'exprimer. Il y a des pères de l'église, des grands théologiens, on en parlait en long et en large. Mais de façon satisfaisante, c'est impossible. Parce que la souveraineté de Dieu touche à l'identité même de Dieu, à qui il est. Comment on peut attraper dans sa main et dans son intelligence l'immensité de qui Dieu est de comment il est souverain. C'est impossible. J'ai, pendant longtemps, j'en fais toujours, été programmeur d'applications informatiques développeur. Et nous, quand on développe, quand on programme, on est obligé de... de, de, de, de on, on, on programme, on fait le programme pour ce qu'il doit, il doit faire. Mais ensuite, on doit gérer tout ce qu'il y a qui peut arriver autour. Si quelqu'un rentre mal les données, s'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas de... Un jour, quand j'étais étudiant, euh, on était en deuxième année... Et on avait un, un, un, un, un, un travail à rendre, c'était un examen. On arrive à l'examen, on tape, euh, et le professeur nous donne un papier sur lequel était marqué un besoin. Il me dit, voilà le besoin, programmez ça. Ça, c'était le, le devoir. Et moi, à l'époque, je n'étais pas mauvais, en tout cas en programmation. Je n'étais pas mauvais. J'étais un peu coquille aussi. Euh, J'étais un peu coquille. Et là, j'ai fini le premier. J'ai fini le premier. Ce n'était pas compliqué, j'ai fini le premier. Et là, il est venu, il me dit, euh, tu as fini J'ai dit, oui, j'ai fini. À l'époque, c'était les ordinateurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, les écrans, euh, oh non, ce n'était pas couleur, c'est les écrans bleu, euh, vert ou euh, rouge, euh, monochrome. Les vieux écrans, c'est ce qu'on avait avec des claviers qui faisaient clac, clac, clac, clac. clac. Ça n'existe plus maintenant. C'est silencieux, mais les gros claviers qui faisaient clac, clac, c'est ce qu'on avait. Comme... Et le professeur est venu, il est passé par là. Et le professeur était en même temps directeur des études, je crois. Il est venu, il, il était tourné, m'a dit tu as fini J'ai dit j'ai fini. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a dit je peux tester ton programme Oui. Je lance le programme et le programme dit entrez une ça calculer des fonctions. Entrez une valeur. Il me regarde, je le regarde et il fait comme ça. Il fait les yeux, il tape partout n'importe quoi. Il tape n'importe quoi. Il devait entrer une valeur, pas n'importe quoi. Il a fait entrer. Quand il a fait entrer, euh, ça lui a dit. Euh, la valeur que vous ne venez pas rentrer n'est pas autorisée. S'il vous plaît, rentrez une valeur comprise entre tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, Et là, je le regardais, il a un petit sourire là. Il a dit, gacha. Et là, il me regarde, il sourit. Mais il il a vu certainement des élèves comme ça. Il, il est expérimenté, il me regarde. Il me dit, je peux encore essayer. Il dit, vas-y, je sûr de moi. Il relance le programme. Entrez une valeur. Il entre une bonne valeur. Il fait entrer. Puis là le programme commence à calculer. Moi, moi j'étais content. Ça te donne la bonne valeur. Et pendant que le programme est calculé, il va en arrière, la prise réseau, il attire, tire. et puis il revient. Il n'y a plus de réseau. Le programme a planté. Puis il a planté, juste planté. Je, je, je, je n'avais pas prévu ce cas-là. C'est pour ça que pour ceux qui, ceux qui programment, on prévoit toujours les. Tous les autres cas fait ceci. Mais à l'époque, on, on ne peut pas. Mais Dieu, lui, oui tout le programme de l'univers, comment tout tourne, comment nous, comment moi je suis venu à l'existence. Pour venir à l'existence, il a fallu que mes parents se rencontrent à un même endroit, à un même moment. Et pour que eux se rencontrent, il a fallu que... Pour que deux personnes se rencontrent, il a fallu que quatre personnes les mettent au monde et ces quatre personnes au même moment... Mais pour que ces quatre viennent au monde, il a fallu que huit, il a fallu que seize, il a fallu que trente-deux personnes. À cinq, six générations, on est à, à, à des centaines de personnes il fallait qu'à un moment précis, bien précis... Qui, qui, qui peut mettre... Et ça, vous et moi, on ne parle que de deux, trois générations. Pas, pas, pas des milliers de générations. Dieu est souverain. Dans son intelligence, dans sa sagesse. Et c'est des choses qu'on ne peut pas capter avec notre intelligence. Notre foi peut le faire. Nous pouvons le comprendre par la foi. Mais par l'intelligence, oh, on ne peut pas. Judas, pour revenir à notre, à notre sujet ici... Judas a choisi de trahir. Il a choisi, malgré trois années de miracles et de prodiges, de soirées passées autour d'un feu à écouter Dieu parler. La prophétie disait que ils seront enseignés par Dieu et Dieu leur a les enseigner face à face, bouche à bouche. Et malgré tout ce dont il a été témoin, lui, il a choisi de le trahir. Nous, on n'a pas vu un aveugle de naissance. Recouvrez la vue. On n'a pas vu un aveugle de naissance, on l'a vu récemment dans, dans, dans, il y a, au, au chapitre 11, l'aveugle de naissance, qui recouvre la vue et qui va, un aveugle de naissance illettré, totalement reconnaît le Messie et se prosterne devant lui, un aveugle de naissance. Une syrophénicienne qui n'est même pas juive, une syrophénicienne, comprenez que pour les Juifs, là, il y avait Israël et puis tout autour, c'est que des, que des sauvages, hein, c'est ceux qui sont hors. C'est les goïs, okay? les goïmes, ceux qui sont hors de l'alliance. Et une femme hors de l'alliance, une sino phénicienne, elle va se rabaisser à se comparer à un petit chien pour que sa fille puisse recevoir la délivrance. Et elle va même pas mal le prendre. Elle dit, oui, c'est vrai Seigneur, il est vrai qu'on ne donne pas les, les, la nourriture des enfants aux petits chiens, mais les petits chiens, ils peuvent manger les miettes qui sont. Elle, elle s'est rabaissée à ça, elle dit, non seulement elle s'est rabaissée, elle s'est humiliée devant lui. Mais elle a reconnu que pour, pour elle, pour lui, guérir sa fille, c'est des miettes, c'est rien. Combien grande était la foi de cette femme-là Judas était là et il a, vu, il a vu tout ça. Il a même vu un centurion, un homme de l'armée d'occupation. Un homme de l'armée, un centurion. C'est pas rien, c'est pas un soldat de, de bas étage là. C'était un, un homme rempli d'autorité et c'était le peuple qui dominait sur Israël. Un homme comme ça, fier, malgré tout son, son pouvoir et son autorité, va dire au Seigneur que tu je, je, je ne suis même pas digne que tu rentres chez moi. Je ne te parle même pas de me serrer la main ou de... Regarde, même que tu rentres chez moi, là, il dit, cet honneur, je, je n'en suis pas digne. Dis seulement un mot. Si tu parles, moi, je sais que mon serviteur sera guéri. Grand, quel, comment était la foi de cet homme-là? Judas était là pendant tout ce temps. Il a vu zaché un voleur compulsif. zaché un arnaqueur, percepteur d'impôts. Il te prend deux sous, il met deux de côté, il envoie deux au gouvernement. Le reste, est dans sa poche. Et il a vu Zaché qui s'est repenti et qui a changé de vie quand il a rencontré Jésus, quand Jésus est venu dans sa maison et quand Jésus est venu dans son cœur. Même des membres du saint on a vu Nicodème, chapitre 3, qui est venu de nuit à Jésus. Même un membre du saint a reconnu en lui l'envoyé de Dieu des enfants. Ont acclamé aux fils de David des enfants. On leur a dit fais les terres. Il dit mais si je les fais si je les fais terres, c'est les pierres qui vont qui vont parler. Même des petits enfants ont acclamé le roi des rois, le Seigneur. Seigneur. Et lui pendant tout ce temps, il a vu ces choses, il en a été témoin. Est-ce que vous savez que il y a un site Je ne sais pas s'il est il est, il est correct, mais sous Google tapez combien de personnes ont existé sur Terre un jour. Tapez-le, vous allez voir. Il y a plein de sites. Puis il y a un site qui a l'air sérieux, qui fait des recherches. C'est une, une organisation, ils ont du temps à passer, mais il y a plein d'hypothèses. Et sur ce site-là, ils disent qu'il euh, y a eu environ, jusqu'à présent, 100 milliards d'individus qui, qui sont passés sur Terre. Morts, nés, morts, enfin morts, la plupart, la plupart, mais environ 100 milliards d'individus ont, ont défilé sur cette Terre-là. Sur ces milliards et milliards et milliards, on ne va pas se, se chicaner sur le nombre, hein. 10, 20, 30 milliards, on n'est plus à ça près là. Mais sur les dizaines et les dizaines de milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre, il n'y a que 12, 12 personnes qui ont eu cet honneur là de vivre jour après jour au pied du Messie. 12, 12. Oui, il y avait d'autres disciples, mais ces 12 là étaient proches de lui. Et Judas était parmi, les, parmi, parmi ces 12 là, 12 personnes. Il y en a qui ont essayé par le passé, qui ont supplié Dieu de, de leur montrer, hein, et le Seigneur leur a dit, ce n'est pas pour vous. Abraham, euh, comment, euh, Moïse qui dit, il voit, beaucoup de prophètes ont dit, on voit, mais pas de proches, on voit de loin. Et les gars, ils ont, leur cœur était serré en disant, ah, oh, si jamais, j'avais pu le... Jésus dit, ne vous inquiétez pas, Abraham m'a vu, il a vu mon avènement, et il, il, il, il, il s'en est réjoui. Mais de son vivant, non, il n'est pas vu ça. Beaucoup de gens ont espéré voir le Messie. Et de toute cette création, 12 personnes à date ont eu cette chance-là. Est-ce que vous savez que le, le, quelqu'un a déjà joué au L'automax. On a une chance sur 33 millions de gagner au l'automax au La chance que sur des milliards, 12 personnes restent avec le Seigneur ou le côtoient, Cette chance-là, j'ai calculé rapidement, ça équivaut, je passe les calculs, a gagné le loto max tous les jours pendant 8 ans. Attention, je dis pas le loto max une fois par mois ou une fois par an, je gagne et puis c'est pas le loto max le 2 le 100 millions le, le super loto là, je le gagne tous les jours pendant 8 ans, chaque jour que Dieu fait, bam le loto max. Voilà, on calcule rapide la chance que lui il a eu, ça représente d'être de ces douze là. Il était menteur, la Bible nous dit il était voleur, c'est pas moi qui le la Bible dit il est car il était voleur, c'est écrit, vous l'avez lu non Il était voleur, oh donnez ça aux pauvres, non non non, il ne se mettait pas en peine des pauvres parce qu'il était voleur et l'argent qu'on mettait il volait cet argent là, il était voleur. Et vous savez que quand on est voleur, c'est pas loin d'être menteur, hein. parce un voleur qui n'est pas menteur c'est un mauvais voleur, il fait pas long feu. Judas était assis à la place d'honneur. Il était assis juste proche du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était suffisamment proche pour qu'on puisse lui donner un morceau de pain. C'était parmi ceux qui étaient, le et souvent dans un repas, quand on vient, le, le, le, celui qui conduit le repas met autour de lui les gens qui ont, c'est des places d'honneur. Et Judas était, il y avait Jean d'un côté, certainement à gauche, on ne sait pas, mais il n'était pas loin en tout cas. et Il était en tout cas à portée de bras de Jésus, il n'était pas loin, assis là. Mais malgré tout ça, il l'a trahi. On dit, oui, il avait de bonnes intentions. Oui, mais il a pris l'argent. Non? Et une fois qu'il a pris l'argent, quand il est allé pour arrêter Jésus, lui était accompagné de gens qui venaient avec des bâtons, des armes et des gourdins. Sérieusement? Quelqu'un à qui tu veux du bien, tu veux du bien, ne veux pas accompagner de gens qui ont... Du... Les gourdins, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils font avec les armes et puis les gourdins? Est-ce que c'est un bandit? Jésus lui me le dit, vous venez à moi comme si j'étais un voleur, avec des gourdins et des.. qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, dites-moi mon iniquité. Et enfin, il a embrassé Jésus de manière hypocrite pour le désigner à ceux qui, à ceux qui les suivaient. Dieu est souverain dans ses desseins, mes frères et sœurs, il est souverain dans ses choix. C'est vrai. Je, je vais passer ce que Paul, ce que Paul nous, nous, nous, nous disait dans, dans le livre de Romains. on va passer, mais juste... Ce qu'il faut retenir dessus, nous avons quand même notre libre arbitre. Et nous sommes responsables devant lui de nos choix. Et un jour, nous aurons à y répondre. Au passage, chrétien, pas chrétien, sauvé, pas sauvé, nous aurons à répondre. Pour certains, pas à y répondre pour le salut. Mais nous aurons en tout cas à répondre de ce que nous avons fait pendant que nous sommes sur cette terre-là. Nous aurons à y répondre. Ce sera beaucoup plus difficile pour ceux qui ont été témoins de sa bonté. Pour ceux qui ont, qui, ont, qui ont sous les yeux tous les jours des chrétiens qui essayent très fort de marcher selon l'appel qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Vous et moi, on le sait très bien, ce n'est pas tous les jours facile, mais on s'efforce de le faire. Et sous le regard de beaucoup de, de personnes, de nos proches, certains de nos proches, et certains malgré tout demeurent froids à l'appel de Dieu. Nous avons beaucoup de ces personnes-là, on a toutes personnes, ces personnes dans notre vie qui demeurent froides à l'appel de Dieu. Ça ne leur dit absolument rien. Pour certains, c'est très agréable. Une communauté, une église, une... c'est agréable. Je connais des gens qui aiment sincèrement la, la, la, la, la, la fraternité, ils aiment ça, mais quant au Seigneur, là, non, pas, ça, c'est pas pour moi. Et on va se dire, hein, la vérité, c'est que des fois, ça nous laisse une tristesse dans le cœur. Mais on ne doit pas se laisser écraser par cette tristesse-là. Confions ça au Seigneur. Il est souverain. Il est vraiment, il est souverain. Confions ça au Seigneur, ce fardeau dans la prière. Et laissons sa paix qui surpasse toute intelligence garder notre cœur. Rapidement, le deuxième point, la gloire du Père, dont Jésus parle ici. Nous, on n'est pas très à l'aise avec les réalités spirituelles. Au Québec, on est, on est, on est très inconfortable. Euh, les démons, les, les, les, les anges, des choses comme ça. On n'est oh, pas très confortable. Mais ce sont des réalités. Ce sont des choses qui existent, qui nous entourent, même si on peut le voir ou le sentir. On est terre à terre, nous. on est, on est, on est formé à croire ce que nos yeux voient. Et pourtant ici, l'écriture annonce quelque chose qui est de très étrange. Satan entra dans, Jésus, dans Judas, excusez-moi, Satan entra dans Judas et c'est tellement bizarre que je suis allé regarder le texte grec. Pour être sûr que c'est bien ce que ce que le texte dit, il n'y a pas d'autre... C'est bien ce que le texte dit. Le texte dit. Satan entra dans Judas. Ça nous, ça nous met un peu mal à l'aise, hein, ce, ce, ce, genre, ce genre de phrase-là. Mais ce n'est pas la première fois, si vous lisez attentivement Jean, hein, ce n'est pas la première fois que Jean décrit des réalités qui nous dépassent. Regardez, lisez quand on lit l'évangile de Matthieu, de Marc. L'évangile de Luc. Contrairement à ces évangiles-là, Jean ne commence pas son évangile par la naissance de Jésus. Lui, il la commence dans l'éternité. Bien long, bien, bien, bien, bien, bien au-delà de ça. Bien avant sa naissance. Et il place le, le, le, le fils et le père et il le présente comme digne de recevoir l'adoration qui revient à Dieu. Jean est le seul qui fait dire à Thomas... Mon Seigneur et mon Dieu. On ne trouve ça dans aucun, autre, dans, dans aucun autre évangile. Ça ne veut pas dire que les apôtres ne pensaient pas que Jésus était Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Jean est celui qui l'affirme avec le plus, le plus de force. Et on le voit quand on lit Apocalypse où là, le Père et le Fils ont une égale adoration. Où le, fils, le Père est adoré au chapitre 4 au chapitre 5. C'est le Fils qui reçoit toute l'adoration du ciel et, et de la terre. Si vous vous rappelez au chapitre 11, désolé de citer un peu les, les chapitres, c'est juste pour suivre, parce que ça suit ce qu'on s'est dit jusque-là. Quand le Sanédrin, vous vous rappelez quand le Sanédrin a, a, a décidé de condamner Jésus Est-ce que vous vous en rappelez Est-ce que quelqu'un peut nous dire qui a dit que finalement Jésus devait mourir pour le, le peuple Pour qu'un seul homme meure pour que le peuple soit sauvé Quelqu'un s'en rappelle C'était le souverain sacrificateur, Caïf. Et. Pourquoi il l'avait dit Ça, c'est la question la plus importante. Pourquoi Caïphe l'avait dit Qu'est-ce qui a poussé Caïphe à faire cette déclaration-là Il faut que ce, ce, ce Jésus-là, il faut qu'il meure pour que le peuple ne soit pas détruit. Il faut qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Qu'est-ce qui avait poussé Caïphe à faire cette déclaration-là Exact. Et la Bible dit clairement il avait prophétisé. C'est par le Saint-Esprit. Le Père. Par le Saint-Esprit avait ordonné ce qui s'est passé, que le Fils soit, soit, soit mis à mort. Et ici, nous avons le Fils qui fait la même chose. Le Fils qui dit à Judas, ce que tu vas faire là, ok on, on, on, se, on se comprend toi et moi, tu sais de quoi je parle, Est ce que tu vas le faire là, vas-y, fais le promptement. On a le Père qui par le Saint-Esprit incite caïf à ordonner la mort du Fils. Et le fils lui-même qui dit à celui qu'elle trahit, vas-y, go on. Dieu est souverain. Il est au contrôle complet de la situation. On a vu tout ça. Nous lisons lorsque Jésus fut sorti, Judas, excusez-moi, fut sorti, Jésus dit "Maintenant le fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu le glorifiera lui-même. Dieu le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que de tout le chapitre, c'est la phrase qui est la moins claire de tout le chapitre. Le Père a été glorifié dans le Fils. On est d'accord avec ça? Le Fils a glorifié le Père par son amour, par son obéissance, par sa soumission, par ses œuvres, par ses paroles. Le Fils a glorifié le Père dans sa représentation. Je parle du travail du représentant. Okay? Dans sa représentation exacte de ce que le Père est. C'est pourquoi il pouvait affirmer « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père a été glorifié dans le Fils. Et maintenant le Fils est sur le point d'être glorifié dans le Père. Ses disciples seront témoins du Christ ressuscité et monté au ciel. Mais le chemin, il est le même que ce soit pour lui, il est le même pour nous également. Ici et maintenant, nous glorifions le Père et nous glorifions Christ en nous. Un jour, Christ sera pleinement, complètement, totalement glorifié. Il se glorifiera complètement en nous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 Nous vivons notre vie devant Dieu et devant les hommes. C'est une vie publique. Qu'on le veuille ou non, on le vit devant le monde visible et devant le monde invisible. Vis-à-vis -vis de Dieu, Jésus affirme que nous sommes reconnus comme ses disciples si nous demeurons dans sa parole et nous gardons ses commandements vis-à-vis -vis de lui. Voilà comment je vous reconnaîtrai comme mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, si vous gardez mes commandements, et si nous portons beaucoup de frais, alors vous serez réellement mes disciples. Vis-à-vis -vis de Dieu, notre relation, c'est est comme ça qu'il nous reconnaît. Quelqu'un qui ne demeure pas dans sa parole, qui fait n'importe quoi de sa vie, qui fait ce qu'il veut de sa vie, parce qu'il est libre, parce que j'ai reconnu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai la carte, j'ai le passe, multipasse. Pour ceux qui ont, qui ont vu le septième, septième cinquième élément ils reconnaîtront, j'ai le multipasse. Je, je fais ce que je veux Qui ne porte pas de fruits qui ne garde pas ses commandements Cette personne ne peut pas être appelée son disciple C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit Il est complètement disqualifié Mais ça c'est vis-à-vis de Dieu Vis-à-vis -vis du monde La marque et le signe évident De la qualité de disciple Est l'amour agapé, l'amour réel Qui règne entre les membres Et je vais finir là-dessus là. Mais c'est ici le point culminant de ce qui est annoncé dans, dans ce chapitre-là. La marque que Christ est parmi vous, que Christ vit en nous, que nous sommes ses disciples en tant que c'est l'amour qui règne. Pourquoi c'est important Après tout, euh, moi, on vit notre vie, les autres, mais c'est parce que, je vais y revenir. Au chapitre 15, je, je fais un petit bond. On y reviendra, mais je fais un petit bond. Là, il, donne, il redonne le même commandement. Il dit, je vous, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je recommence. Alors. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et voilà ce qu'il dit juste après. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous hait. Pourquoi est-ce que quand il nous donne le commandement de nous aimer le moins, les uns les autres, il y a toujours le monde, une raison par rapport au monde qui est liée à ça. Relisez Jean et vous verrez. Aimez-vous les uns les autres, c'est ça que le monde reconnaîtra. Et là, il nous commande et il dit, vous savez, « Et le monde vous haïra. » Pourquoi il nous haïra Parce que le monde nous reconnaîtra que nous sommes ses disciples, nous sommes à lui. Et à cause de ça, parce qu'ils l'ont haï, lui, ils nous haïront, ils nous haïront, nous. Pourquoi c'est important Parce que... On est très cellulaire ici au Québec. On est comme ça. On est cellulaire. On est... Euh, moi, ma femme, mes enfants, mes parents... Et puis on est, on est très, on n'est pas très ouvert, social. Euh, on se voit lundi, on se voit dimanche, on mange ensemble jeudi soir, on se fréquente. Thomas... C'est pas trop notre truc. Nos agendas sont extrêmement bien remplis. Un jour, Annaël et moi, on a et Annaël, moi, moi et euh, euh, deux, trois familles, deux familles, trois familles, trois familles. On a voulu manger ensemble. On a trois familles. Trois, quatre familles Trois familles. On a voulu manger ensemble. Ça a pris trois mois. Trois mois. Trois mois. Et même Trudeau, son agenda n'est pas, pas, pas aussi rempli. Ça a trois mois pour trouver un créneau pour pouvoir manger ensemble. Vous savez, le, je, je l'ai souvent dit, on a beaucoup d'églises, on a beaucoup d'assemblées, mais on a peu de communautés. Parce qu'on n'aime pas se gêner les uns les autres, on n'aime pas marcher dans notre bulle, on est gêné. On est gêné d'aller dans la bulle de l'autre et puis l'autre est gêné de, de venir dans notre bulle. On, on, on est comme ça. Nos églises peinent souvent à, à grandir. Si je vais dans une église, j'ai une église de 100 personnes, je viens je viens. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, c'est une église de 100 personnes, il y a un problème. Il y a un problème. Qu'on se le dise. Et nous on se dit que c'est faute de prédication ou faute d'évangélisation. C'est pas ça. L'évangile et la Bible, c'est à un clic, hein, oui ou non. Téléphone, là, clac, clac, clac, clac, vous avez la Bible en ligne. Et puis sur... Euh, où la Bible audio, ou ce que vous voulez, ou même l'évangile. C'est quoi l'évangile, ou Église interne à côté de chez moi, c'est quoi son credo C'est si le problème était vraiment parce qu'ils n'ont pas accès au message, internet résoudrait le problème, mais ce n'est pas, pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à notre théologie, hein. Aussi juste soit-elle, ni à notre équipe de louanges, aussi talentueuse soit-elle. Ce n'est pas à nos programmes que quelqu'un qui va venir va dire « Dieu est ici ». Ce n'est pas ça. à ça. C'est à l'amour manifeste et pratique qu'on que on aura les uns avec les autres. C'est à ça que les gens vont dire « j'aimerais faire partie de ça ». Parce que sur le marché de la théologie, là, des théologies, les théologies les plus farfelues, on en a. Hein. Et des gens qui vendent des trucs les plus bizarres. On est tellement habitués que c'est devenu un grand marché international. Chacun essaie de vendre sa salade. Et les gens, quand ils arrivent, ils regardent et disent, mais qu'est-ce qui est authentique Et ils regardent. C'est pour ça que beaucoup de sectes. Nous, on est étonnés des fois de voir des sectes qui recrutent à tour de bras. Et avec souvent des théologies bizarres. Vous connaissez les Raéliens Raël Ah, moi, j'aime je, je, ce gars-là. J'aime ce gars-là. Ah oui, mais j'aime ce gars-là. Il, il a un discours tellement décousu. Je dis, mais comment ça se fait qu'avec un truc aussi décousu, tu as attiré des millions, des, des milliers de gens Je dis, mais moi, ton secret, c'est décousu. Mais parce qu'on se sent, dès qu'on se sent accueilli, dès qu'on se sent important, dès qu'on se sent pris en compte, dès qu'on se sent la théologie, là, ça, ça, ça prend le bord, on n'en a plus besoin. C'est à ça que le monde reconnaîtra quand il y a de l'amour, et de l'amour manifeste, palpable, démontré. Pas, ah, oh, j'aime mon frère. L'amour se manifeste. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime bien la version latine. La version latine, on dit, voici comment Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils. Voici comment Voici comment Dieu a aimé le monde Il a démontré Partager notre pain Partager notre temps nous ne nous approuvera pas Bien au contraire Bien au contraire Passer du temps avec les frères, passer du temps avec les sœurs co co Commençons petit à petit à, à avoir cette habitude là Et si nous l'avions, nous l'avons eu C'est vrai que certains d'entre nous ont cette habitude là Avec le Covid, bam ça nous a mis une claque Ça, ça a fait que c'est un travail qu'il faut maintenant à nouveau refaire et, et bâtir petit à petit. Prenons du temps, passons du temps les uns avec les autres. Mangeons les uns avec les autres. Faisons cet effort-là. Et petit à petit, on verra que ça ne va plus être un fardeau, ça ne va plus être une lutte. Bien au contraire, ça va être un plaisir. On va rechercher ces moments-là. David disait au psaume 133, « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. Je n'ai pas connu Aaron, mais ça a l'air vraiment bien. Amen. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et prier une minute? Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci premièrement parce que tu nous as donné ton fils. Voilà comment tu nous as aimés. Depuis la fondation du monde, tu n'as pas hésité. L'objet de ton amour, de toute éternité, tu l'as envoyé mourir pour nous sur la croix. Comment pouvons-nous, Père, douter de ton amour pour nous? On ne peut pas. Et on veut te louer, Seigneur. Notre cœur est tellement rempli de joie ce matin pour ce que tu as fait pour nous. Et pour le salut que tu nous donnes, un salut complet et total. Nous prions, Seigneur, pour nous-mêmes. Ce matin, nous prions pour notre assemblée. Rapproche-nous les uns les autres. Rapproche-nous de cœur, rapproche-nous d'esprit, rapproche-nous Seigneur physiquement, qu'on puisse euh, passer du temps ensemble, apprendre les uns avec les autres, grandir ensemble. Nous voulons voir ta gloire resplendir. Nous voulons voir nos voisins nous demander, mais qu'est-ce qu'il a celui-là Et nous voulons pouvoir leur répondre, c'est parce que c'est un frère ou une sœur dans la foi qu'elle me fait telle ou telle chose. Alors glorifie ton nom au milieu de nous, Tendre Père. Nous recommandons nos frères. Nous recommandons le témoignage que nous allons entendre, que Seigneur éternel, ton esprit utilise cela puissamment aussi pour nous faire du bien et pour amener la délivrance dans ceux qui en ont besoin et qui vont entendre ce témoignage. En Jésus, tendre Père, nous te prions. Amen.